Quand mon fils a eu 6 ans, il est arrivé à l'école primaire et sa maîtresse m'a dit « Il est charmant cet enfant, mais il pose des questions. » Et depuis ce jour-là, je questionne le système éducatif. Euh, et il euh, se trouve que mon métier de chercheur fait que si je ne me posais pas de questions, euh, je n'aurais juste pas de métier. Aujourd'hui, on peut définir trois formes d'intelligence. La première forme d'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes classiques. C'est typiquement ce pourquoi le système français éducatif euh, nous sélectionne. Euh, le deuxième niveau, c'est la capacité à résoudre des problèmes que personne n'a résolu avant soi. Et, euh, parce qu'il y a tout le temps de nouveaux problèmes et donc c'est important de savoir les résoudre. Et le troisième niveau, c'est la capacité à redéfinir soi-même des questions qui sont intéressantes, dans lesquelles on a envie de euh, s'engager. Pour développer la, la créativité dans les écoles, il faut euh, d'abord se dire que la créativité, ce n'est pas un coup de génie, une muse qui arrive pendant la nuit, euh, comme certains pourraient le croire. Euh, ce n'est pas réservé à une micro-élite ou je ne sais pas quoi. C'est euh, Tout le monde est, est créatif, tout le monde est capable de, de faire preuve de créativité si simplement il ose. Euh, donc il faut oser, euh, et il faut être prêt à faire des erreurs, il faut avoir suffisamment confiance en soi et dans sa capacité à, à rebondir, mais il faut aussi avoir confiance dans le collectif autour de soi. Parce que la, la créativité, c'est souvent une œuvre collective. Et donc c'est la capacité à euh, profiter de ce que les autres euh, ont à offrir et ensemble réussir des choses qu'on ne serait pas capable de faire tout seul. Donc j'aime beaucoup le projet Bâtisseur de Possible. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée que... On forme les enfants à définir un problème et on leur donne comme mission de trouver des solutions et que c'est eux qui doivent définir le problème et trouver la solution donc c'est bien ce niveau 3 d'intelligence dont je parlais donc je pense que c'est juste une des qualités essentielles au 21e siècle et le faire de manière très concrète et en même temps très impliqué dans la société qui les entoure en fait c'est ce qui motive le plus les enfants si on leur donne un projet qui ne leur correspond pas ils vont pas être aussi créatifs aussi impliqués donc là en plus, en parallèle, non seulement on développe méta métacompétences, mais on développe aussi l'empathie, la capacité à être acteur, à être citoyen euh, de son environnement. Et je pense que les enfants qui sont dans Bâtisseurs de Possibles, euh, demain, euh, seront des gens beaucoup plus acteurs de, du monde dans lequel ils vivent et euh, probablement plus à même d'être, euh, pas simplement passifs, face au changement du monde et, et à ce qui leur arrive à titre personnel ou familial ou social, mais euh, ils seront capables de, de contribuer à bâtir des possibles qui sont euh, souhaitables. Il ne peut pas y avoir de mauvais projet chez Bâtisseurs de Possibles. Euh, il ne peut y avoir que des, que des réussites parce qu'on ne peut qu'apprendre des tonnes de choses intéressantes. Donc il faut oser et aller jusqu'au bout euh, des projets, euh, sachant que progressivement on va trouver des solutions. Tout n'est pas réalisable instantanément, mais rien que la réflexion, qui amènent à des choses qui ne sont peut-être pas possibles aujourd'hui, mais peut-être que les enfants dans 5, 10 ou 20 ans euh, seront les réaliser euh, à une autre manière. Donc les encourager à, à rêver, à projeter euh, des choses, ça me paraît juste essentiel. Le, le conseil que je pourrais donner en, en tant qu'admirateur que du projet, euh, c'est euh, un, faites-vous plaisir, euh, deux, euh, n'ayez pas peur, osez, et euh, donc ça c'est pour les, les enfants mais c'est aussi vrai en fait pour les adultes euh, qui les accompagnent et, euh, et peut-être le conseil aux adultes c'est faites confiance aux enfants.